Bye. À tous et merci d'avoir proposé au Musée national de l'histoire de l'immigration cette carte blanche qui est consacrée aux odyssées des femmes en Méditerranée. Il se trouve que la revue Hommes et Migrations, qui est publiée par par le musée euh, a consacré à, à l'automne dernier un numéro sur les femmes migrantes engagées. Toutes ces femmes qui militent pour leurs droits, pour euh, l'amélioration leur, euh, de leurs conditions de vie et pour une reconnaissance euh, dans les sociétés euh, d'accueil. Euh, et donc on a eu envie de proposer une problématique autour de ces migrations féminines. Euh, comme vous le savez, euh, les débats et euh, les publications euh, traite euh, des migrations euh, humaines en Méditerranée depuis euh, maintenant de, no de nombreuses années. Euh, cette année, euh, la rentrée littéraire a particulièrement été marquée par euh, la présence des femmes, à la fois comme auteurs de, no de nombreux romans, mais aussi comme euh, héroïnes de, de récits de récits. Euh, cette tendance s'approfondit euh, et s'accroît. Euh, néanmoins, on doit revenir sur la question des migrations féminines qui, pendant longtemps, ont été moins, moins bien traitées que les migrations des, des hommes. Euh, leur circulation en Méditerranée se, se développe euh, avec des profils différents, peut-être, que ceux des hommes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers euh, les, la rencontre entre deux euh, autrices qui sont euh, issues de disciplines différentes. Nous avons euh, à ma droite, Olivier Alcaïm, vous êtes écrivaine et journaliste, chargée de biotique pour le magazine La Vie. Et vous avez publié Le tailleur de Rélizanne chez Stock en 2020, qui est votre sixième roman. Et Camille Schmoll, vous êtes géographe, vous êtes professeur à l'Université de Paris, membre de l'Institut universitaire de France et de l'Institut Convergence Migration. Et vous avez été une des cofondatrices du groupe international d'experts sur les migrations. Et vous publiez Les damnés de la mer qui est votre premier livre à la découverte, qui peut être à une, une vocation plus large que celle d'être une publication pour vos pères. Alors, le, les deux ouvrages, en fait, traitent des migrations féminines, mais à leur manière. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment un auteur et une géographe vont aborder ces, ces questions. Et on, on, donc, on a une table ronde qui est vraiment en collusion, qui propose donc de faire dialoguer avec leurs sensibilités, leurs intérêts disciplinaires et leurs euh, leur, leur motivations personnelles, les réalités de ces migrations des femmes entre voix de l'intime et, et, et voix collective. Alors, c'est vrai que la revue Homme Migration a vraiment pour ADN de euh, confronter les productions des sciences humaines et la production euh, des productions artistiques, euh, notamment la littérature. Et donc, c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire euh, sur un sujet traité, de confronter différents points de vue. Dans le tailleur de Rélizanne, Olivia, vous restituez l'histoire de vos grands-parents, de votre père, une famille juive installée près d'Oran en Algérie depuis des générations et qui doit s'exiler en France en 62 à la fin de la guerre d'Algérie. Dans les derniers de la mer, Camille, vous proposez une cartographie sensible des circulations de ces femmes en, en, en Europe, vers l'Europe, pardon, du point de vue de leur motivation et contexte de départ, mais aussi de leurs expériences au quotidien dans la circulation. Euh, les passages aux frontières, euh, les confrontations avec euh, les passeurs, la police, euh, les services d'accueil, euh, les ONG, toutes ces réalités euh, de ces femmes qui vont se retrouver pour de longues années en marge des sociétés où elles tentent de s'installer. Alors Olivia, dans votre premier roman, le personnage central, bien sûr, c'est votre grand-père Marcel El tailleur à Rélysane, qui va être enlevé par un commando du FLN en octobre 1958 et qui en réchappe à condition de confectionner des costumes pour le chef de ce commando. Mais aujourd'hui, on va vous demander de vous intéresser essentiellement aux portrait de femmes, à deux personnages en particulier, Léla, votre arrière-grand-mère, Viviane, la femme de Marcel et votre grand-mère, qui sont loin d'être des seconds rôles. Euh, la vie de ces femmes, euh, euh, quelle est-elle, est en fait, avant de quitter euh, l'Algérie dans les conditions dramatiques que vous allez raconter. Alors, il s'agit de mon sixième roman et de mon premier roman autobiographique, en tout cas assumé comme tel, où je raconte euh, l'histoire de mes grands-parents et essentiellement euh, à travers euh, les aventures, si j'ose dire, de Marcel, mon grand-père, et Viviane ma grand-mère et Léla, mon arrière-grand-mère, sont ce que j'appellerais, d'un point de vue euh, presque dramaturgique, des personnages adjuvants, des personnages qui, per qui permettent de définir le personnage de Marcel. Néanmoins, elles ont, euh, disons, leur propre existence dans le texte, euh, leur propre problématique de femme, euh, puisqu'il m'a été donné, avant d'écrire ce texte, de rencontrer beaucoup de femmes qui avaient vécu à cette période-là, et euh, j'étais très intéressée de savoir ce que c'était qu'être une femme en Algérie, une femme juive, dans cette communauté particulière, euh, dans les années 40-50. Ce sont deux femmes de deux euh, générations différentes. Léla est née euh, dans les dix, années 1880, en Algérie. Euh, elle est analphabète hein, et elle est donc la première génération qui naît en Algérie, juive française par la grâce, si j'ose dire, du décret Crémieux en 1871. Et Viviane, elle, née en 1926, elle va devenir la femme de mon grand-père, et donc c'est la deuxième génération à être née française, euh, à avoir ce prénom français, européen, Viviane. Alors elle s'appelle en vrai, elle s'appelle Viviane Saada, qui est son deuxième prénom, qui est un nom... Euh, ah, j'allais dire judéo-arabe euh, et euh, donc elle, elle, va, elle va quand même grandir dans une Algérie française à l'époque euh, avec l'idée euh, l'idéal presque de la France, ce que Léla, qui, elle, euh, était euh, à l'époque euh, habillée, euh, à l'époque, j'entends, dans les années 50 encore, et même quand elle arrive en France dans les années 60, habillée à la mode judéo-arabe. C'est-à-dire, elle était voilée, euh, euh, elle était habillée euh, vraiment euh, comme, presque comme à la fin du 19e siècle, hein, euh, de manière très traditionnelle. Donc, ces deux femmes, alors que Viviane, elle, s'habille en tailleur, très chic, qu'elle se confectionne elle-même à la mode de Paris, on va dire. Donc ces deux générations, euh, voilà, de deux époques très différentes, elles n'ont pas les mêmes objectifs dans la vie. Léla, c'est une femme très simple, donc je disais analphabète, femme de ménage quand elle, elle a besoin de gagner de l'argent. Euh, Viviane est une petite couturière avec beaucoup de talent qui va suivre mon grand-père dans cette ville de, de Relizane. Ah, Viviane est très attachée à l'Algérie. D'ailleurs, elle... Pardon, Viviane, oui, est très attachée à l'Algérie. Ils sont tous très attachés Même à l'Algérie. C'est le fantasme, la France, elle est très attachée à l'Algérie. Et euh, pourtant, elle aimerait bien s'extraire de sa condition d'épouse, de femme au foyer. Je pense que... Alors, c est, c est, alors elle n'est pas vraiment femme au foyer. C'est-à-dire que, oui, elle s'occupe beaucoup, comme à l'époque, toutes les femmes, de, leur, de, ses, de ses deux enfants, mon père et mon oncle. Euh, elle est mariée, euh, cela euh, crée un statut très particulier, la femme mariée euh, à Marseille, euh, bon, euh, et je pense qu'elle elle a l'idéal de la France, euh, non pas tant comme un, un pays où les femmes seraient libres, hein, où les femmes pourraient s'émancer, on n'est que dans les années 50 en France, hein. euh, mais en revanche, elle cultive vraiment l'idéal des droits de l'homme, de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Je pense que ça, ça résonne chez elle comme, comme un Eldorado, en fait. Et elle, elle a l'idée, quand se déclenche ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie, mais qu'à l'époque on nommait les, comme les événements, donc on ne nommait pas comme étant la guerre, elle a l'idée qu'elle va être bien accueillie en France. Elle, elle cultive cette, ce fantasme-là. Il y, a une troisième, il y a un troisième personnage féminin dans ce roman, c'est vous, la narratrice, qui est directement impliquée dans cette recherche du passé. Plusieurs fois, vous intervenez, vous nous, vous déployez vos... vos, vos, vos, vos, vos euh, vos émotions du moment, vos questionnements du moment, etc. En quoi euh, cette écriture et cette quête est essentielle dans votre propre parcours Alors, ça a été un grand questionnement euh, narratif pour moi. C'est-à-dire que ça ne s'est pas du tout imposé dès le départ. Je voulais raconter l'histoire de mes grands-parents. Mais ce n'était pas imposé que je parle de moi. Et en fait, euh, progressivement, quand j'écrivais... Euh, il y a eu cette phrase qui est arrivée, c'est la peur est entrée dans la vie de mes grands-parents cette nuit d'octobre 58, cette nuit d'octobre 58 où mon grand-père se fait enlever. Et je comprends qu'en fait, je ne vais pas pouvoir euh, faire l'économie de ma propre personne dans cette histoire d'exil et d'exilé. C'est-à-dire, en quoi moi, femme contemporaine de 40 ans, je suis marquée dans ma vie de femme contemporaine parisienne par l'exil de mes grands-parents. En quoi cela euh, a un retentissement sur moi de, Dans quelle mesure, à un moment donné, je, je, je, je l'ai refoulé Et comme tout ce qu'on refoule, quand ça ressurgit, ça ressurgit avec une, une force et une vivacité qui nous terrasse. Et je pense que j'ai été terrassée euh, par l'idée, à un moment donné, que je me dis, mais oui, en, en effet, je, en fait, je suis une fille immigrée. Et fille immigrée, ça veut dire quoi Quand on est la petite, Enfin, une petite fille, une fille immigrée, quand, quand euh, on, on vient de cette terre d'Algérie qui était un département considéré comme trois départements français à l'époque. Donc, je suis fille d'immigrée, oui, d'accord, mais je viens quand même de la France aussi. Donc, je me suis beaucoup questionnée là-dessus et je tente une réponse qui n'est peut-être pas complètement aboutie dans ce roman. Euh, Camille Schmoll, vous, euh, vous êtes spécialiste des questions migratoires. Et euh, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est que vous essayez de faire un, le point sur la façon d'étudier euh, les migrations transméditerranéennes, mais surtout euh, cet espace de frontières qui se densifie, qui se complexifie, etc. Pourquoi euh, les femmes euh, ont acquis une visibilité dans les recherches sur ce sujet Et quel euh, questionnement euh, l'étude des femmes amène-t-il euh, de nouveau alors, les, les femmes dont je parle dans, dans ce livre, c'est ce, un, un type particulier de migration, hein, parmi euh, les nombreuses formes de migration qui peuvent exister, y compris dans l'espace méditerranéen. C'est-à-dire ce sont ces femmes qui, euh, qui migrent par la voie, pour reprendre l'expression de, de Frontex, irrégulière, c'est-à-dire qu'elles traversent la Méditerranée par bateau, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu le faire par d'autres moyens. Donc elles n'ont pas pu accéder au visa, elles n'ont pas pu trouver d'autres façons de, de voyager. Et donc, euh, ces femmes-là, c'est vrai qu'elles sont peu mises en valeur dans la littérature, dans la recherche sur les migrations. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, y a eu... Euh à un moment donné, moi, ça fait quelques années que ça faisait déjà quelques années que je travaillais dessus. Hein, C'est depuis la fin des années 2000. Et puis, il y a eu euh, en 2015 euh, ce qu'on a appelé la crise migratoire avec euh, pas mal de... Des, en fait, les, les chercheurs ont été en quelque sorte interpellés parce qu'il euh, y a eu une grande émotion autour de cette crise. Et euh, on, on, on nous a un peu demandé aussi de fournir des explications, de, de raconter un peu ce qui se passait. Alors, il y avait d'autres personnes qui prenaient la parole à ce moment-là. Hein, il y en a encore d'ailleurs euh, qui sont qui se sont donc autoproclamés un petit peu experts, mais en tout cas on nous a aussi interpellés. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu l'idée d'écrire de, de, de, ce livre donc, dédié spécifiquement à ce type de parcours, parce qu'il est vrai que dans les comptes rendus qu'on a de ce type de migration, on parle beaucoup plus des hommes. C'est vrai que les hommes sont majoritaires encore, hein, même si les femmes sont très nombreuses dans les migrations aujourd'hui. Euh, il est vrai que dans ce type de parcours en particulier, on est entre une, une personne sur cinq, une personne sur six, donc elles sont encore minoritaires. Mais malgré tout, il me semblait que le fait de visibiliser leur parcours, de visibiliser leur histoire, de visibiliser... Euh, leur vécu, leur expérience, c'était aussi une façon de réinterpréter dans l'ensemble euh, ces parcours migratoires. C'est-à-dire que regarder les choses à travers les yeux de ces femmes et la façon dont elles en parlent, c'est aussi une façon de donner un autre sens aux migrations en général. Ça permet de re-questionner toute une série de, de stéréotypes, de clichés qu'on peut avoir sur la migration, y compris sur les femmes et sur les hommes d'ailleurs. Et de montrer comment, en fait, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est aussi comment chaque expérience de la migration est une expérience singulière puisque les femmes dont je parle, elles ont chacune des histoires très diverses, mais en même temps, de montrer ce qu'il y avait de commun entre toutes ces personnes qui expérimentaient la migration. Et donc, ce que ces femmes ont en commun, c'est en particulier deux choses, il me semble, les violences de genre, qui sont quand même un, un trait commun de leurs histoires, que ce soit des, des motivations au départ ou que ce soit des choses qu'elles vont expérimenter au fil de leur trajectoire, et d'autre part, la violence de la frontière, c'est-à-dire que quelle que soit la raison pour laquelle elles sont parties, euh, certaines ont fui euh, des guerres, des conflits, euh, des dictatures, d'autres non, euh, elles ont fui plutôt des, des guerres domestiques parfois. Euh, en tout cas, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont expérimenté la violence des politiques migratoires actuelles et la façon dont ces politiques migratoires ont un impact direct sur leur trajectoire. Donc c'était pour moi important de faire remonter cette dimension commune, collective, euh, cette, ce type de violence-là aussi. Ce que vous racontez aussi très bien, parce que vous décrivez très bien, c'est euh, cette idée que la frontière n'est plus un tracé géopolitique entre deux euh, États euh, avec toute une armada d'administration de, euh, de contrôle et de gestion des flux. Ça devient un espace qui se délue à la fois dans le temps et dans l'espace. Enfin, C'est-à-dire c'est une... C est, c est... Et donc les femmes vivent en marge ou dans la marge ou dans la frontière, y compris après être arrivées en Europe et installées temporairement. Elles sont toujours dans une période de transit. Oui, c'est cette condition d'incertitude, de suspension de la trajectoire que j'ai voulu restituer. Alors, euh, il se passe plein de choses, en fait, dans la marge, dans la frontière. Hein. C'est un lieu où il se passe énormément de choses. Il y a des rencontres, il y a des, des drames, des opportunités. Comme c'est très long, ça dure des années, il se passe beaucoup de choses. Mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de montrer à quel point justement, la, les politiques migratoires actuelles, hein, encore une fois, avaient provoqué cet allongement, cet allongement de l'espace-temps, de la frontière, qui fait qu'elles sont littéralement dans la frontière, du moment du départ à celui de l'arrivée, qui n'est pas encore vraiment une arrivée. En fait, moi, quand je les rencontre, ces femmes, elles sont en Europe, mais elles ne sont pas encore arrivées, elles ne sont pas encore à la fin de leur trajectoire. Donc, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, en fait. Et, euh, et c'était cette condition-là qui a été explorée euh, par pas mal de, de chercheurs, en fait, hein. je ne suis pas du tout la première, hein. mais euh, qu'il qu m'importait d'explorer euh, au féminin. Olivia, vous décrivez comment Viviane va affronter seule, avec ses deux fils et sa belle-mère, Léla, l'exode et l'arrivée dans la région de Toulouse. Euh, pourquoi ce, ce départ prend-il une tournure dramatique dans la vie de Viviane Comment aussi euh, arrivez-vous à, à montrer les effets de ce départ sur Viviane, sur son physique, sur son, euh, sur son état d'esprit euh, Comment elle, en fait, elle, elle, va être, elle va être la cible d'un trauma, traumatisme Et euh, en quoi l'intimité corporelle euh, également est, est, est atteinte dans cette expérience euh, Il y a des jolis passages... Je, je, je peux peut-être en lire un, euh, sur, euh, en fait, parce qu'il faut expliquer que le tailleur Marcel ne part pas avec sa femme. Il la retrouve plus tard et il est sidéré par son changement. On est en, on est en juin euh, 62. Les accords d'éviance c'était quelques semaines, euh, deux mois avant. Euh, et euh, pour les Juifs d'Algérie qui euh, vont se retrouver dans une situation inextricable, ils, ils vont être obligés... Je le fais très brièvement, mais de partir euh, et ils vont devoir donc, euh, en tout cas, mes grands-parents vont devoir laisser comme beaucoup de Pieds-Noirs et de, de Juifs d'Algérie euh, leur, leur appartement, euh, leur magasin, euh, etc. Et donc, euh, comme ils sont... Ma grand-mère a peur, elle a peur des, des attentats. Elle a... Mon père subit un attentat et alors qu'il est tout petit, il part à l'école et il est blessé lors d'un attentat, donc ma grand-mère a peur. Et elle va pousser, pousser, pousser pour que mon grand-père les mette à l'abri. Et donc, ils partent un beau matin, à l'aube, euh, avec trois fois rien. Euh, et ils sont poussés euh, par, euh, voilà, par la guerre, d'une certaine manière. Ils sont poussés à partir. Et effectivement, Marcel va rester quelques semaines. Et Viviane, Léla, la, la grand-mère assez âgée, presque 80 ans, euh, et les deux enfants, mon père et mon oncle, vont prendre un avion à la Cénia après une attente... Euh, la Cénia, c'est l'aérodrome de Doran. Euh, après une attente épouvantable de trois jours, ils vont monter dans cet avion sans savoir où ils vont atterrir. Ils vont atterrir à Toulouse. Ce que je trouve intéressant en, en discussion avec Camille, c'est que ce sont des destins, des vies individuelles qui sont percutées par le politique. C'est-à-dire qu'au fond, si... Euh, le s'il n'y avait pas eu la guerre, s'il n'y avait pas eu les attentats, s'il n'y avait pas eu la volonté d'un peuple de se rebeller, d'être indépendant, d'être libre, le peuple algérien, euh, eh bien, ils auraient continué leur petite vie chez eux. Ils n'avaient pas envie de partir, particulièrement. C'est très quand même, c'est très très très difficile de quitter sa maison, les photos, les meubles, etc. Ce que je retrouve d'ailleurs dans votre texte, Camille, c'est que ce sont des femmes qui abandonnent leurs enfants parfois. Euh, qui laissent leur enfant, qui laissent tout derrière elle pour euh, traverser euh, des, des, des terres hostiles, une mer hostile. Euh, et euh, donc, ma grand-mère arrive euh, à Toulouse folle. Vraiment, elle a, elle a une crise de folie dans l'avion. Léla, qui est très vieille, euh, fait une sorte d'embolie pulmonaire. Elle, elle, mon père me raconte qu'une euh, ambulance les attend au pied de, de l'avion sur le tarmac et les seuls à leur tendre la main à cette époque-là, c'est des sœurs, des religieuses euh, de Notre-Dame de la Compassion, puisque rien n'a été préparé. C'est-à-dire qu'on accueille des, des, des milliers, des centaines de milliers de, de ce qu ceux qu'on appelle les pieds noirs, mais on ne sait pas comment les accueillir, rien n'est prêt. Bon. Et donc, des, des religieuses, des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des ONG, euh, les accueillent sur le tarmac de, de Toulouse. Et là, euh, en effet, cette expérience de l'exil brutal, je ne crois pas qu'ils aient eu le temps de se préparer, même psychologiquement. Elle repousse l'idée que, oui, il va falloir tout abandonner. Et d'ailleurs, ils cultivent, mes grands-parents, le désir de retourner en Algérie pendant plusieurs années. Enfin, l'idée qu'ils vont pouvoir reprendre leur vie d'avant, l'idée folle. Donc, ça affecte le corps. Je veux dire, ces histoires-là... Euh euh, tout quitter, quitter sa maison, etc. n'est pas sans, sans conséquence sur, euh, sur le corps, donc elle maigrit, elle vieillit, ses cheveux blanchissent et quelques semaines plus tard, quand mon grand-père la retrouve, il ne la reconnaît pas. Et l'impact, même si j'aime pas ce mot, mais sur le corps physique de l'exil va se retrouver aussi des années plus tard dans le fait que ma grand-mère se gorge de miel et de sucre et de gâteau. Elle se remplit là où elle a été vidée, vidée de, de, de son existence d'avant. Je pense que ouais, le rapport à la nourriture, au, au corps, est très particulier dans un cas d'exil. Je pense que dans, vos, dans les témoignages que vous avez pu recueillir, vous avez dû le, le voir. Si je peux lire un petit passage. Marcel ne reconnaît pas sa femme. Ses cheveux ont entièrement blanchi. Un double menton épaissit son visage. Ses paupières boursouflées transforment ses yeux en deux petites billes brunes affolées. Au réfectoire, elle ne peut réfréner ses pulsions alimentaires. Elle réclame les restes, dissimule des quignons de pain, des morceaux de fromage au fond de ses poches. Avec sa serviette de table, elle enveloppe des pâtisseries qu'elle glisse dans son sac à main. Quand elle se réveille au milieu de la nuit, elle se gave. Moi, je me souviens de ma grand-mère Viviane. J'étais une petite fille, je suis née en 1976, donc 14 ans après leur arrivée en France. Je me souviens du peur de, de la peur de manquer. Et ça, c'était, enfin, quand elle nous servait à table, il y avait toujours une omelette, alors une tortilla, parce qu'elle voilà, elle avait cette habitude espagnole, on va dire, une tortilla, puis de la viande, puis du couscous, puis voilà. Et puis, elle, elle nous gavait comme ça, parce que je pense qu'elle ouais, elle avait cette peur du manque, en fait. Alors, Viviane, c'est aussi une femme combative. C'est une femme qui veut résister à la dureté euh, des conditions d'arrivée, de, d'accueil, euh, difficultés matérielles. Vous décrivez comment ils sont euh, finalement, avec son mari, euh, hébergés à Angers euh, dans une sorte de cave. Euh, tout près Alors, on, on leur fait miroiter euh, donc un travail à Angers, pré, non, près d'Angers, au pont de C. Euh, ma grand-mère pense que mon grand-père a trouvé une maison. Et quand ils arrivent dans, dans cette maison, en fait, elle comprend qu'on leur attribue la cave. Et donc, pendant, je sais que parmi les lecteurs qui m'ont écrit, c'est un aspect du livre qui les a beaucoup marqués, parce que mes grands-parents, pendant un an, vont vivre avec deux enfants relativement petits, de 10 et 9 ans, dans cette cave qui va être inondée, alors que c'est un des hivers les plus froids qui est connu la France. Euh, et ils vont devoir se battre pour sortir de cette cave. Mais je me demande si, euh, aujourd'hui encore, nous en sommes sortis, nous, mes parents, moi, etc. Enfin, mon père, moi, etc. D'une certaine manière, ça demande un effort énorme de sortir de cette cave. Oui, et puis euh, on sent bien qu'elle veut faire bonne figure, quoi qu'il arrive. Et euh, dans ce petit passage, par exemple, euh c'est euh, début janvier 1963, c'est leur premier hiver en France. Viviane a revêtu, a revêtu son tailleur imitation Chanel à motif pied de poule. Par-dessus son chemisier crème flotte le collier de ses premières années de mariage. La veille du rendez-vous, elle a soumis ses cheveux à une teinture rouge, unique, couleur, en promotion au Félix Potin. Il y a quand même cette idée que... Euh, il faut résister aussi au, à la cible des, des, du rejet, des stéréotypes, des, des, des, des discriminations euh, qui sont portées dans la société française sur les pieds noirs et faire bonne figure. Oui, je crois qu'elle elle veut se fondre dans, dans la masse, elle, elle veut disparaître, elle ne veut pas euh, qu'on la stigmatise. C'est une femme qui a sans cesse été reléguée. Euh, quand elle quitte, elle est née à Tlemcen. quand elle quitte Tlemcen à 15 ans et qu'elle arrive à Oran, ça c'est un aspect qui n'est pas vraiment dans mon livre, parce que c'était pas le sujet de mon livre, mais quand on arrivait à Oran et qu'on était juif à Oran, notamment dans, au début des années 40, on vivait une forme de relégation. Puis, quand elle arrive en France, elle vit une relégation maximum. Et en fait, euh, oui, elle va vouloir se... Mon grand-père et elle vont vouloir se fondre dans la masse, ne pas faire de vagues. Je pense que la première génération à faire une vague, c'est finalement moi en écrivant ce livre et en disant voilà ce qui s'est passé, sans, disons, sans stigmatiser personne, mais juste en racontant cette histoire. Vous avez d'ailleurs conscience que cette expérience est, est, est peut-être celle qui sont vécues par les femmes syriennes, africaines qui arrivent en en Europe aujourd'hui, et euh, il y a un passage dans le livre où euh, vous vous demandez comment votre arrière-grand-mère, Léla, aurait euh, accueilli, enfin, aurait euh, perçu ces femmes qui arrivent en Méditerranée. Donc, euh, là, je me tourne vers Camille. Vous êtes dans les derniers de la, de, de la mer... Vous voulez absolument me passer ce papier, je crois. <rire> Excusez-moi. Dans les derniers de la mer, vous proposez euh, donc euh, cette enquête ethnographique euh, qui suit toutes les étapes euh, de, des circulations méditerranéennes de ces femmes vers l'Europe. Et euh, vous, euh, vous voulez le, présenter, en fait, une autre image que celle qui est véhiculée habituellement dans les médias et dans les discours politiques. Elles ne sont ni victimes ni, re, ni, ni héroïnes. Vous dites que si elles sont des survivantes, elles sont également des aventurières, des stratèges, des meneuses parfois. Et donc, euh, vous nous invitez à féminiser notre regard sur ces migrations. Euh, pour restituer une dimension féminine peut-être particulière euh, dans toute sa complexité. Qu'est-ce que vous entendez par là Alors, euh, bon, euh, l'idée c'était euh, d'une part euh, peut-être revenir sur le format d'écriture, le fait d'écrire un livre... C est, c est... Moi je suis plutôt habituée à écrire des articles et ce qui est vraiment intéressant c'est que ça permet de laisser de la place justement à l'épaisseur des trajectoires, à la complexité des trajectoires et, et juste pour rebondir sur ce que disait Olivia parce que je trouve ça vraiment intéressant, le moment de la décision de partir en fait, revenir sur ce moment-là par exemple, pour donner un exemple. Euh, J'ai pu à travers le livre revenir sur les différentes temporalités, montrer qu'il y avait de l'urgence dans la décision de partir et qu'il y avait aussi euh, des des choses qui était depuis longtemps en fait, qui se tramait depuis longtemps. Et je trouve qu'on voit très très bien dans le, dans le livre d'Olivia justement la façon dont, dont petit à petit... On va arriver vers cette décision inexorable et cette décision qui finalement est à l'initiative quand même en grande partie des femmes, ce qui est souvent le cas en fait dans les histoires migratoires, même si toujours, il y a toujours du collectif aussi. C'est aussi cette tension entre l'individuel et du collectif. En fait, j'avais vraiment envie de retravailler cette figure de la migration féminine parce qu'il est vrai qu'on a tendance à se représenter les femmes souvent, ou comme finalement des victimes d'un mécanisme autoritaire, machiste, qui ferait bah, qu'elles suivent leur mari, euh, qu'on prend la décision pour elle, euh, etc., etc. Ou qu'elles sont même victimes, pour le pire, au pire, victimes de traite, hein, ce, qui est, ce qui arrive à certaines femmes, effectivement, mais ce n'est pas l'ensemble des femmes migrantes. Et par ailleurs, à cette idée que si elles migrent, c'est parce que ce sont des femmes émancipées. Ça, ça me dérangeait beaucoup, cette idée que le, la migration, finalement, était une forme d'émancipation. Eh bien, on le, voit, on le voit dans le livre. Et je crois qu'on le voit aussi dans votre livre, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Et c'est dans cette tension-là entre, justement, émancipation et en même temps vulnérabilisation, parce que ces femmes, malgré tout, au fil de leur exil, puisqu'il s'agit bien d'exil, subissent toute une, toute une série de, de, de violences, de dépossessions qui font qu'elles sont vulnérabilisées, mais en même temps... Il y a des marges d'autonomie, il y a de la reconquête de soi, il y a un travail, effectivement, sur le corps, par exemple, qui fait qu'on va, on va porter une attention particulière aux soins du corps, à l'esthétique, aux routines aussi du corps. Et effectivement, le rapport à la nourriture peut en faire partie également. Oui. Et donc, toutes ces habitudes qu'on va prendre, qu'on va reprendre et qui permettent aussi d'avancer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas vraiment l'objet de mon livre, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, qui est un petit peu implicite c'est comment est-ce qu'on fait, comment on vit avec le traumatisme, comment on vit avec le fait d'être justement, d'avoir survécu, d'avoir survécu. Toutes, ces, toutes les femmes dont je parle, elles ont vécu euh, la mort de leurs proches, la mort tragique de leurs proches, que ce soit au lieu d'origine ou en route. Et donc, comment on survit aussi à ça et comment on se reconstruit, comment on se construit une trajectoire euh, malgré tout. Alors ce qui est très intéressant, c'est aussi tout ce chapitre qui montre que la migration, c'est aussi une expérience corporelle. Et ça, je pense que c'est assez nouveau dans le champ des études sur les migrations, de, de, de montrer ce que la migration fait au corps. Et pas seulement en termes d'effet du traumatisme. Oui, alors ça, c'est l'influence des féministes. C est, c est, à force de lire des féministes, on ne pense plus que qu'aussi... Euh, à travers leur regard et le, la façon dont elles travaillent le corps, justement, hein, comme politique. Et euh, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment euh, le corps des femmes, il est traversé par, par l'influence de ces, de ces mécanismes politiques, de ces contextes politiques qui font bah, qu'elles deviennent des surnuméraires, qu'elles deviennent des indésirables et qu'elles sont aussi travaillées par la violence de la frontière, mais c'est aussi de montrer comment l'appropriation du corps, c'est un premier pas vers, euh, vers l'autonomie. Et de ce point de vue, là, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est ce que j'appelle féminiser le regard, c'est-à-dire que partir du point de vue des femmes, partir de la façon dont elles parlent et dont elles utilisent leur corps, c'est aussi jeter un regard différent sur les hommes. J'ai envie de dire qu'il y aurait un, un, un dernier chapitre à écrire qui serait aussi comment les hommes aussi, comment cette, cette façon de travailler sur le corps des femmes nous permet aussi de retravailler, là, ce que je n'ai pas fait dans le livre, la question des masculinités en migration. Parce que, bien entendu, euh, les femmes ont un corps, mais les hommes aussi, donc euh, il, faudrait, il faudrait aller explorer ça aussi. Mais effectivement, ce, ce parti pris du corps, en quelque sorte, ça me semblait très important pour éclairer de façon nouvelle l'expérience migratoire. Il y a aussi des pages très intéressantes sur l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet comme forme de revalorisation de soi, euh, comme euh, espace d'expression, en fait, là où on est tenu au silence et à l'invisibilité. Je ne sais pas s'il y a des travaux en ce moment sur ces questions-là, mais j'imagine que c'est ce que vous ont dit les femmes que vous avez interviewées pour cette étude oui, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Moi, je raconte dans le livre, je crois que ce qui m'a interpellée, c'est que la première chose que demandaient les personnes qui arrivaient aux frontières, c'était une connexion Internet, même avant d'avoir, à la limite, même avant d'avoir un verre d'eau, une connexion Internet, c'est-à-dire que la connexion Internet est devenue quelque chose de vital. On peut toujours s'amuser à stigmatiser les réseaux sociaux, etc., mais de fait, pour les personnes qui arrivent, c'est devenu une ressource absolument fondamentale, ne serait-ce que pour rester en lien avec ceux qu'on a perdus en route, avoir des nouvelles, donner des nouvelles. Euh, il y a eu des histoires de familles dispersées, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, euh, on met les familles qui arrivent au sud de l'Europe en quarantaine, dans des bateaux, on les sépare. Et donc, on n'a pas de nouvelles tout d'un coup des proches. Donc, la connexion, c'est important pour ça, mais aussi pour se reconstituer, pour se reconstruire une image en migration. Je voudrais lire un petit passage, là, un petit paragraphe où vous écrivez seul, vraiment, critique de la notion de migration autonome. Pourquoi ce terme de migration autonome devrait-il être réservé aux femmes, quoique c'est le cas dans de nombreux travaux Pourquoi n'est-il guère appliqué aux hommes qui partent seuls L'usage de cette expression semble par ailleurs soutenir une vision positive de la migration féminine isolée. Partir seul serait le signe d'un élan émancipateur. Au pays de destination, les migrantes autonomes symboliseraient la réussite de l'intégration, en particulier lorsqu'elles se marient avec un autochtone. Ainsi, utiliser l'expression migration autonome semble effacer toute forme de contrôle et d'encastrement social. Et donc, vous, vous parlez d'autonomie euh, sous contrainte. Oui, autonomie en tension, autonomie sous contrainte. L'idée, c'est que ces femmes, y a des, y a, comme, comme le montrent en général les travaux sur le genre, il hein, y a des aspects de leur trajectoire qui vont dans le sens d'une autonomie et d'autres qui vont moins dans le sens d'une autonomie. Peut-être que pour avancer sur certains plans, elles sont obligées de renoncer à certaines choses aussi. Et c'est cette tension-là en fait, qui m'intéressait, plutôt que de parler d'émancipation en migration, tout simplement. Olivia, euh, votre, votre roman est écrit comme une sorte de polyphonie, de mosaïque, où plusieurs personnages et plusieurs destins s'entremêlent. Qui fait le va-et-vient entre l'histoire, le passé, euh, l'actualité, euh, les drames familiaux. Euh, et euh, on, a, on voit aussi que vous avez un souci de recontextualiser euh, ces périodes en vous appuyant sur des travaux euh, historiques, notamment ceux de Benjamin Stora que vous citez plusieurs fois. Euh, L'écriture en mille feuilles, si je peux me permettre, du roman. Je euh, suis un peu pâtissière. <rire> <aux> différentes <rire> strates historiques s'entremêlent. Euh, Répond-elle à une, à une façon de combattre les, les faux effets d'une linéarité du récit Mais je, je pense que, si vous voulez, la linéarité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la vie. Euh, on pense le temps euh, comme passé, présent, futur, dans, comme une espèce de flèche. Mais en réalité, on est un millefeuille de temporalité. Euh, je suis à la fois le passé, le présent, le futur. Et je pense que, si vous voulez, euh, j'avais cette nécessité, mais qui s'est imposée à moi au, au fur et à mesure de l'écriture, d'essayer de montrer que, que le passé de mes grands-parents euh, percute mon présent de, de femme contemporaine et... A des effets sur mes propres enfants qui représentent le futur, si, si j'ose dire. Donc, en fait, l'écriture, comme vous dites, en, en mille feuilles elle s'impose elle d'elle-même. Pour moi, il n'y a pas de, linéari de linéarité. Je pense qu'on est, on est fait de, de différentes strates et c'est à cela que s'attelle, enfin, c'est cela que veut montrer le roman, je crois. Et concrètement, comment vous avez procédé pour écrire Alors un... là, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas du tout. Je crois que j'ai... Enfin, je ne sais pas. Bien sûr que je sais. Euh, j'ai d'abord écrit, pris beaucoup de notes sur des carnets. Et c'est imposé à moi la première scène, qui est la scène, j'ai envie de dire initiale, euh, de l'enlèvement de mon grand-père et de l'enlèvement de mon grand-père découle... Tout le reste, d'une certaine manière, ce moment où ces hommes frappent à la porte. Finalement, toute notre vie à la famille Al-Kaïm, des... enfin, la famille Al-Kaïm, euh, oui, aux enfants de Marcel et, Lian, et à moi, à mon frère, à mon cousin, toute notre vie est marquée par ce moment, finalement, où il se fait enlever. Et, et quelles conséquences ça a sur nos vies aujourd'hui Mais On parlait de la cave tout à l'heure. J'ai quand même un gros problème. Je ne peux pas vivre dans un appartement sans cave, par exemple. J'ai besoin qu'il y ait une cave et je passe ma vie à ranger la cave. Alors, vous voyez, comme cette histoire de cave marque encore ma vie de, de, de femme aujourd'hui. Oui, je y pense y que cette, cette, cette passion pour de, de, de cave, oui. De, de, oui, de traumatisme <rire> ou de silence. Et de... Évidemment. Ouais, Évidemment, quand mon, quand mon fils aîné, Ruben, euh, qui aujourd'hui, à 10 ans, euh, est entré pour la première fois à l'école, en petite section, euh, je m'accrochais au gris euh, en pleurant. Alors peut-être que certaines mamans le font, mais j'ai réalisé après que, que cette espèce de, de, de folie que j'avais avec l'école était peut-être liée au fait que mon père avait subi un attentat sur le chemin de l'école. Ouais. Mais j'ai mis du temps à, à m'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui Et se percutait chose... là. Et votre activité de journaliste, en quoi elle intervient euh... Alors elle me permet de dire que rien de ce qui est humain m'est étranger. C'est-à-dire que quand j'écrivais ce, ce livre, euh, j'ai eu, euh, hein, eu la chance de rencontrer une femme réfugiée. J'ai un peu de mal avec le mot migrante, mais j'ai eu la chance de rencontrer une femme réfugiée. J'avais euh, comme perspective de faire un article sur ces femmes réfugiées qui accouchent toutes seules en France et qui, qui n'ont pas de logement et qui se retrouvent euh, dans les maternités à, à traîner avec leur, euh, leur nouveau-né euh, sans avoir nulle part où aller. Et ça me, ça me provoquait une douleur humaine, on va dire. Et j'ai eu la chance de rencontrer une, une femme euh, et qui m'a raconté tout son parcours, qui a, qui a remonté toute seule comme ça, enfin toute seule ou avec des groupes de femmes, euh, l'Afrique. Et euh, bon, j'ai pas pu aller plus loin que deux heures d'entretien. De, et, et je n'ai pas pu faire ce sujet parce que je pense qu'il aurait fallu que j'ai votre expertise ou en tout cas euh, d'autres ressources que ma simple... Euh, expertise journalistique, mais je sais que c'est un destin, cette, cette femme, qui m'a beaucoup marquée et je pense qu'on voilà, qu retrouve ça dans, dans mon livre, hein, mm. que je me suis beaucoup inspirée de cette femme pour imaginer la détresse des miens dans les années 60, même si c'est évidemment d'un point de vue géopolitique, politique, ça n'a rien à voir. Vraiment, les, les femmes migrantes ou réfugiées aujourd'hui n'ont pas le même destin qu'ont eu mes, mes grands-mères et arrière grand mères Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même contexte. Hein. Camille, vous êtes géographe, donc on imaginerait que vous travaillez avec des statistiques, des cartes et des outils d'analyse du territoire. Et en fait, on a l'impression que cette étude a été beaucoup construite à partir de récits de femmes, d'entretiens. D'ailleurs, le livre démarre par la vie de Julienne. C'est un livre vraiment qu'on prend et qu'on ne peut pas lâcher tant qu'on ne l'a pas fini. Et en même temps, il y a cette rigueur de faire un état des lieux à ce très juste des travaux qui sont menés sur ces questions de frontières, de migration, etc. Euh, J'avais envie de, de, de vous poser la question aussi, comment vous écrivez un livre comme ça, à partir de votre thèse de, de, pour l'habilitation à diriger des recherches. Est-ce qu'il y a eu une volonté de remettre tout à plat et, et d'écrire autrement oui, parce que la volonté, c'était vraiment pour revenir à ce que je disais au début, c'est-à-dire le fait que les chercheurs ont été vraiment interpellés sur cette question de la crise migratoire. Il a fallu apporter des réponses à un plus grand public quand même. Donc, en fait, le livre, il essaye. Je ne sais pas s'il y arrive, mais il essaye en tout cas d'apporter des réponses, pas seulement à mes pères, à mes collègues, effectivement, mais à apporter des choses à un public plus large. Donc, en fait... Je suis partie de ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, j'ai eu une espèce de blocage d'écriture, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas euh, saucissonner la vie des femmes. Je ne sais pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, normalement, moi, j'ai je fais, je fais des, des, des approches très biographiques, très qualitatives. Je, je prends des trajectoires, des récits de femmes et je, je mets des petits morceaux quand, pour illustrer ce dont je parle, des petits morceaux d'entretien. Or là, euh, ça m'était littéralement impossible parce que j'avais l'impression de leur faire violence en fait, j'avais l'impression une fois de plus de couper leur histoire et c'est pour ça que je suis partie du récit de Julienne parce que Parmi les femmes que j'ai rencontrées, euh, il, y en a eu, il y en a eu beaucoup, mais parmi celles que j'ai rencontrées, il y en a quelques-unes que j'ai eu la chance de pouvoir euh, suivre à, de, à plusieurs étapes de leur parcours. Julienne en fait partie. Et donc, euh, voilà, avec l'accord de Julienne, euh, j'ai voulu restituer son récit à la première personne. Et ça m'a permis de dépasser ce stade-là, de dire, voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu, ou que Julienne, plutôt, vous a expliqué ce que c'est, on va pouvoir un peu décortiquer tout ça, on va reprendre les différentes étapes, on va reprendre les différents aspects, on va parler d'autres femmes aussi, mais au moins, en partant d'elles, j'avais l'impression de ne pas, euh, de, de, voilà, de pas trop simplifier le propos et aussi de, les, aussi de le, le, leur, leur redonner la parole, en quelque sorte, hein, parce que c'est quand même les grandes oubliées de, de, cette, de cette affaire. C'est des femmes qui ont besoin de beaucoup de confiance. Enfin, moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai, ai faite, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour recueillir cette parole qui, parfois, est fragmentée. C'est des femmes qui ont du mal à dire. Elles ont traversé des, des, des épreuves monumentales qu'on qu a beaucoup de mal à, voilà, à, à concevoir, en fait, exactement. Et moi, je suis très admirative de ce travail, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les récits de l'intime, ne, ne chasse pas euh, des aspects plus euh, collectifs d'engagement. Vous avez aussi des passages sur les luttes de ces femmes, tout le réseau d'acteurs qui les aident, les associations, etc. avec une approche toujours critique. Donc on a l'impression que cette réalité, elle est vraiment euh, perçue de toutes les manières possibles. Oui, oui, c'était important aussi, de, parce que c'est parfois moins visible que pour les hommes. C'était important pour moi de mettre en lumière aussi ces formes de micro-mobilisation, si on peut dire comme ça, enfin ces formes de micro-résistance ou de micro-mobilisation que pouvaient mettre en œuvre les femmes, y compris dans les situations les plus difficiles et les plus incertaines. Et donc, euh, ouais, effectivement, j'ai essayé de, de mettre l'accent là-dessus. Ouais. Mais je voulais vous retourner le compliment parce que je, je, je pense vraiment que, que y a, les, les, les, deux, les deux livres se, se, voilà, se, se, peuvent dialoguer euh, vraiment euh, cette articulation du, du, de l'individuel et du collectif, de la grande histoire et puis de ce que ça fait quand ça commence à bousculer les, les destins individuels euh, et euh, la part des femmes dans tout ça. Euh, Là, je pense qu'on arrive un peu à, à combler quelques, quelques lacunes. Oui, oui <rire> et puis euh, je vous encourage aussi à lire d'autres mais... romans qui parlent de ces épopées euh, féminines d'aujourd'hui euh, ou d'hier d'ailleurs. Merci vraiment à toutes les deux. Je pense que vous avez pu euh, bousculer un peu euh, chacune euh, vos... Euh... Ce sont des odyssées, en fait. c'est oui, au sens presque mmh. grec, quoi. Vraiment des longs voyages qu'elles entament, ces femmes-là. Mmh. Et dans l'exercice de cette table ronde en fait on a vraiment pu euh, ne pas être sur le grand écart absolu entre la guerre d'Algérie et puis euh, mmh. l'immigration d'aujourd'hui mais montrer euh, toutes les euh, ramifications euh, de ces réalités là qui sont complexes effectivement en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir accepté merci. ce dialogue merci, merci beaucoup